Bonjour, donc Jean-Marc Salpétrier. Je viens d'assister à la conférence de Jean-Luc Udry sur les cinq clés de l'entrepreneur pour la réussir euh, l'entrepreneuriat. Et j'ai beaucoup aimé ça, les anecdotes, euh, les exemples, euh, les vidéos. Voilà, ça, ça bouge, euh, on participe et on ressort surtout avec des outils, des solutions. Euh, voilà, donc je vous le recommande.